On nous pointe du doigt automatiquement comme si c'était quelque chose d'ultra mauvais quoi Mais en fait c'est juste une souffrance qu'on qu essaie d'oublier ça m'a permis de, de, de, de survivre l'étiquette qu'on reçoit automatiquement toxicomane usager de drogue que bon, on est Juste des, des personnes à part entière. Quand c'est devenu problématique, c'est quand ma dépression a été très profonde et que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. On s'isole de sa famille, on s'isole de ses amis, on s'isole des médecins, on s'isole de, de beaucoup de choses. Et on, on ne peut plus se confier parce que c'est tabou. Donc on va dans la direction opposée, on va vers des gens qui sont consommateurs, euh, qui, eux, sont encore en plus mauvais état. Ce que je pense sur, euh, sur cette loi, c'est euh, ça nous oblige à, à nous cacher. Et ça pousse à, euh, à rester dans sa bulle, comme on dit, et ne plus en sortir dans les soins ou, ou dans le regard des gens, euh, même chez les médecins. Il bon, y a le problème... Euh, pour trouver le bon médecin pour, pour que le regard change. On, nous on doit être rééduqués d'une certaine façon pour mieux s'en sortir mais on ne doit pas être pénalisés. On doit nous euh, apprendre ou on doit leur apprendre à ces gens qui font ces lois qu'il y a d'autres façons donc euh, la rééducation est dans les deux sens. Hein.